Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. Euh, nous allons voir comment réaliser ce type d'illustration, c'est-à-dire un portrait, à partir d'une photo. Euh, il y aura deux parties, hein. la première partie où on va faire les, les contours, les yeux, et puis la deuxième partie où euh, nous mettrons de la couleur. Alors attention, ce tuto ne s'adresse vraiment pas aux, aux débutants, il faut vraiment connaître le logiciel. Euh, J'essaierai quand même de, de détailler tout au long ce que je fais, mais euh, voilà, il faut quand même euh, avoir des, des, des connaissances. quoi voilà. Allez, on va dans fichier nouveau. Comme d'habitude, on va importer donc euh, notre photo modèle. Ouvrir. Incorporer. Donc comme d'habitude, pour déplacer notre photo, hein, on sélectionne l'outil flèche noire. On clique dessus. On la place à cet endroit-là. Pour zoomer, on peut appuyer sur la touche plus du clavier. Moins pour dézoomer. On peut également cliquer sur la molette de la souris pour zoomer, pour dézoomer. C'est Shift. Molette de la souris. Euh, on va ajuster notre document à notre photo. Donc pour cela il y a un raccourci clavier qui est très pratique, c'est CTRL SHIFT R. Automatiquement, vous voyez, le document a été redimensionné par rapport à la photo. Alors ça correspond à ce que je faisais avant, c'est-à-dire aller dans les propriétés du document, redimensionner à la page et à cliquer là-dessus. Voilà. Euh, on fait apparaître la fenêtre des calques ou la fenêtre objet. Alors la fenêtre objet c'est peut-être mieux parce qu'on voit tous les éléments créés qui s'empilent les uns au-dessus des autres. Donc ça, c'est pas mal. Je double-clique ici sur le calque 1 pour le renommer modèle. J'appuie sur Entrée pour valider. Euh, je verrouille. Je vais créer un, donc un autre calque que je vais appeler Illus. Je clique sur le petit plus et je renomme ce calque illustration. Enfin, Illus. Euh, on diminue l'opacité du calque modèle à 50%. Voilà. Je valide. On va donc créer la première chose, c'est-à-dire le contour du visage, le contour des épaules et du coup, euh, pour cela, on va utiliser l'outil courbe de Bézier. Mais sachez que c'est quand même plus pratique d'avoir euh, une tablette graphique. Allez, on va commencer par le contour de la tête. Donc je me mets ici à peu près à cet endroit-là. Je clique, je glisse. Alors, vous voyez, je n'arrive pas à, à dessiner parce que je suis sur le calque modèle qui est verrouillé. Donc on sélectionne bien le calculus. Donc je clique, je glisse. L'avantage de faire un clic et glisser, c'est que ça fait apparaître les poignets. Voilà, je me mets à peu près à ce niveau-là. Je clique, je glisse. Je vais maintenant me mettre ici, je clique, je glisse. Comme ça, j'ai fait le début de la mâchoire et le menton. Là, je vais créer l'autre morceau de la mâchoire. Je vais me mettre ici, au niveau de la pommette. Je clique, je glisse. Alors là, on va imaginer le crâne. Voilà, Je me mets ici, je clique, je glisse. Je clique, je glisse. On se met à cet endroit-là. Je clique une fois, j'appuie sur « Entrée pour valider. Et voilà, j'ai mon contour qui est fait. Alors avec l'outil de télé on va pouvoir retravailler éventuellement notre contour, donc on clique là-dessus, et on peut euh, cliquer sur le nœud, là par exemple, le déplacer, le modifier, jouer sur euh, ses poignets, changer la nature du nœud, c'est-à-dire que là, on a un petit losange, si j'appuie sur Shift, euh, pardon, sur contrôle et sur le nœud, vous voyez, ça change sa nature, c'est-à-dire qu'on passe du nœud dur au nœud doux, au nœud symétrique, au nœud automatique. Donc là pour l'instant c'est pas mal, donc je change 2 trois trucs. Si je fais un CTRL A, je sélectionne tous les nœuds, ce qui me permet de voir un petit peu les poignées, et éventuellement euh, d'affiner un petit peu. Euh, ce qui est aussi conseillé, CTRL Z, c'est de euh, changer un petit peu l'épaisseur du contour, c'est beaucoup trop épais. On va mettre ça en pixels, et on va mettre ça à 0.25, ce qui permet d'avoir quelque chose de très fin. Euh, on peut ég également enregistrer les paramètres en double-cliquant, sur notre outil crayon ici, on peut euh, capturer depuis la sélection, c'est-à-dire que euh, fond aucun contour avec un contour à 0,25 pixels et noir. <rire> voilà. On n'oublie pas d'enregistrer notre document, on l'enregistre donc sous le bureau. Je vais l'appeler portrait. Voilà, j'appuie sur Entrée pour valider. Alors comme je l'ai dit, euh, attendez, d'abord je vais terminer ma petite oreille. Donc je me mets ici, vous voyez je désactive le magnétisme qui m'embête. Je me mets ici sur le petit euh, nœud, il devient rouge. Si je clique, je glisse. Je continue en fait mon tracé. Voilà, hop. voilà là ça devrait être bon. J'appuie sur Entrée pour valider. Je vais faire maintenant le bas avec le cou de mon personnage et ses épaules. Comme ceci. Voilà, j'appuie sur Entrée pour valider. Alors il ne m'a pas enregistré les bons paramètres. Comment ça se fait Clic droit 05 capturé depuis la sélection. Ouais, ça devrait être bon là. Ah non, parce que je me suis mis sur l'outil crayon et c'était l'outil courbe de Bézier que je voulais. Voilà. Donc si je me mets là En principe, ça devrait être bon je clique, je glisse, j'appuie sur entrée pour valider je vais joindre ici ces deux, ces deux segments donc je clique sur l'utilité les nœuds j'appuie sur shift ce qui me permet de sélectionner les deux objets là je fais un rectangle de sélection et je fais ALT J ALT J ça correspond en fait à joindre les nœuds hein? ALT J vous voyez hop on voit donc maintenant que j'ai ici mon, ma tête et là mes épaules et mon cou euh, vaut mieux que la tête soit au dessus donc pour cela on clique là dessus ou on peut cliquer ici pour projeter donc euh, la tête de mon personnage au premier plan. Où le raccourci, c'est euh, je crois que c'est Home. On vérifie, si j'appuie sur Home, ça déplace bien vers le haut. Okay. Éventuellement, pour ceux qui sont vraiment débutants et qui veulent bien comprendre, on peut nommer ce, ce calque tête et ici épaule. Alors on va maintenant faire les sourcils, toujours avec l'outil courbe de Bézier. Hop, je clique, je glisse. Je clique ici, tac, tac, comme ceci. Voilà, c'est pas trop mal avec l'outil d'éditer les nœuds. Je peux venir peut-être travailler un petit peu ça. Alors pour faire apparaître par exemple la poignée ici, je clique sur Shift, je me mets au-dessus du nœud, je clique, je glisse, ce qui fait apparaître la poignée. Et pour supprimer un nœud, CTRL-Alt et je clique sur le nœud voilà, euh, je duplique mon objet donc pour euh, dupliquer c'est CTRL D ou on peut cliquer là dessus ou édition dupliquer ce qui me permet comme ça euh, d'avoir rapidement un sourcil de l'autre côté on peut peut-être un tout petit peu réduire voilà comme ça on va dire que c'est bon euh, je vais faire maintenant les pupilles, enfin cette partie-là, là, les pupilles avec le cercle, l'outil cercle, sélectionné. Je me mets à cet endroit-là, je clique, je glisse en appuyant sur CTRL et SHIFT de façon à augmenter mon cercle par rapport donc à son centre. Euh, je vais changer ici, je vais mettre un fond transparent et un contour noir. Donc pour avoir un contour noir, on appuie sur SHIFT et sur la couleur. Alors je duplique ce cercle, CTRL-D ce qui me permet d'avoir un deuxième cercle, CTRL-D, un autre cercle pour la pupille, je vais faire encore trois cercles, CTRL-D pour ici les éclats de lumière dans l'œil. alors là je suis allé un peu vite, on peut également sélectionner le cercle et appuyer sur tabulation, ce qui duplique hein, également notre objet, euh, dupliquer, SHIFT-D, je vais mettre ça ici, je vais convertir cet objet en chemin, donc pour cela je clique là dessus, on voit le raccourci image CTRL-C, on le garde en tête, et là, je sélectionne tous mes nœuds. Je clique sur un nœud là et j'appuie sur Alt de façon à déformer avec un, un petit magnétisme. Ou un petit peu comme dans Blender, le Proportional Editing. Voilà. Ce qui permet d'avoir euh, comme une petite lune. Ouais, c'est pas mal. Ce qu'on va faire pour les jeux, j'aime bien mettre tout de suite, moi, la, la couleur. Donc pour cela, on va... Cliquez sur l'outil modèle, on va le pousser à 100% pour bien récupérer les, les bonnes couleurs. Donc je sélectionne ici la pupille, hop, donc je mets la couleur que je récupère là-dessus. Avec l'outil F1, je vais pouvoir récupérer les éclats lumineux, les additionner en appuyant sur Shift, vous voyez, hop, j'appuie sur Shift, j'additionne ici mes objets. Je vais mettre une couleur bien blanche. Je sélectionne le cercle, j'appuie sur l'outil pipette, le raccourci c'est F7, donc je mets la bonne couleur. F1, je sélectionne mon cercle qui est à l'arrière-plan ici. Je fais avec l'outil pipette un clic pour avoir une couleur bien foncée. Je sélectionne tous mes objets avec l'outil flèche noire. Et je supprime ici le contour. Pour donner un peu plus de réalisme, je vais mettre un petit dégradé ici. Voilà. Un peu plus de finesse. Je vais grouper tout ça. CTRL-G. Avec l'outil courbe de Bézier, je vais faire ici la partie qui sera blanche. Voilà, j'appuie sur Entrée. Hop, hop. Alors je vais quand même un petit peu vite. Autrement le tuto va faire 7 heures. Voilà, on, devrait, on est à peu près satisfait. Euh, J'ai pas besoin de ça, là. Pourquoi il m'a mis deux nœuds alors, je récupère la couleur F7 ici. Je vais plutôt mettre une couleur blanche et je vais mettre un dégradé radial. Euh, liné, oui, radial. Alors, je fais apparaître la fenêtre fond et contour. et je clique là-dessus. Donc là, on a du blanc vers la transparence et nous, on veut du blanc vers un gris. Donc, je clique ici sur le piron qui devient bleu. F7 pour avoir l'outil pipette et je clique là. Voilà, on va du blanc vers un blanc gris. On déplace cet objet à l'arrière-plan, en cliquant là-dessus ou en appuyant sur « Home ». Et on lui supprime le contour, parce qu'on n'en a pas besoin, en cliquant sur Shift et sur la croix. Je vais grouper cet objet, Ctrl-G. Euh, également cet objet, je vais le grouper une deuxième fois. Cet objet, je vais maintenant lui créer un clone, qui vient se placer au-dessus de tous les autres. Il est ici. Je sélectionne ma pupille, que j'aurais peut-être pu renommer pupille, pour bien comprendre. J'ai ma tête, mon épaule, j'ai ma pupille... Je sélectionne ici, donc c'est euh, le... cet objet va nous servir de découpe. Hein. Clic droit, définir une découpe. Voilà, c'est fait. Euh, ce qu'on va pouvoir faire, là également, je vais sélectionner cet objet. Vous voyez, pour sélectionner un objet qui est dans un groupe et euh, dans une découpe, on sélectionne l'outil, éditer les nœuds, F2, on clique dessus, et on met une petite opacité. Euh, donc là, vous voyez... On a une information comme quoi je suis bien dans une découpe. Je peux déplier, sélectionner. Donc ici, c'est euh, ma pupille qui est dans ma découpe. Je vais faire un clic droit, copier, ou CTRL-C. Je vais coller ça là, CTRL-V. Alors là, le problème, c'est que créé, euh, je l'ai collé dans ma découpe. Donc ça, c'est pas bon. On peut cliquer sur cet élément et le déplacer et le mettre tout en haut. Et comme ça, il devrait sortir en principe... Euh, du groupe alors si c'est pas le cas on va pas s'embêter ctrl z voilà je copie ctrl c je double clique à l'extérieur ce qui me permet de monter tout en haut de, de la hiérarchie je suis bien sur le calculus et je fais ctrl v voilà donc je réduis un petit peu tout ça f2 je sélectionne cet objet je le déplace comme ceci avec l'outil euh, courbe de Bézier. alors le raccourci c'est p ou shift euh, shift f6 c'est plus rapide alors j'ai dit c'est pas p non ça doit être b non c'est b <rire> voilà j'appuie sur entrée pour valider hop je me mets ici entrée pour valider et je viens de terminer f2 pour revenir travailler tout ça voilà, c'est bon donc là, je mets un petit blanc, sans contour, je projette ça à l'arrière-plan, je groupe, celui-là ici, je le groupe encore une fois. Celui-là, je fais Alt-B pour créer un clone, Clic droit, je sélectionne les deux objets, clique droit, définir une découpe. Voilà, et là-dessus, je vais mettre le dégradé euh, radial, qui va bien. Voilà. Alors là, je vais réduire l'opacité à 50 pour que ce soit un peu plus visible. Ce qu'on va faire, on va sélectionner l'outil crayon. Et c'est là où c'est pas mal d'avoir la petite tablette graphique. On va d'abord créer une forme rectangulaire qu'on va venir tourner. On va convertir ça en objet chemin. On supprime ici les nœuds et on écrase tout ça. Je copie, je sélectionne l'outil crayon depuis le presse-papier ce qui permet d'avoir donc cette forme de pinceau et lorsque je vais pouvoir maintenant euh, dessiner donc là je ne fais aucun contour 0.25 si je dessine voilà j'ai un beau tracé avec des pleins et des déliés tac je vais faire un truc comme ça ouais c'est pas mal tac comme ça alors plutôt je vais rajouter un petit nœud Hop. F6. Ouais. F6. Voilà, je fais le contour de l'œil. Si j'appuie sur F2, vous voyez, j'ai un petit rond qui me permet d'augmenter l'épaisseur. F6. Je vais faire la partie du bas. Là, je vais faire le petit tracé très fin ici. Voilà. F6. F6. j'augmente l'épaisseur F6 alors si vous voulez après vous pouvez rajouter des cils hein, comme ça en appuyant sur F6 euh, pardon sur Shift et avec l'outil crayon vous voyez on additionne comme ça dans un même objet euh, plusieurs chemins bon là je ne vais pas le faire F6 on fait ce petit contour là je réduis un petit peu F6 je vais faire les lèvres comme ceci, je vais joindre tout ça, SHIFT-J, je clique sur SHIFT et sur le nœud pour changer la nature du nœud, F6, la partie haute comme ceci, Tac, la partie basse, Une petite commissure des pourquoi pas, voilà, là, je vais faire cette partie là, ouais ça va, euh, f6 ici je vais rajouter un petit tracé, un petit peu plus épais, Ouais. ouais pourquoi pas, non ça, ça ira, euh, qu'est ce qu'il nous reste à faire maintenant, d'enregistrer ctrl s, on va faire donc les cheveux, alors les cheveux il va y avoir deux parties, une partie pour le haut et une partie qui sera derrière la tête. On va utiliser pour ça, on va revenir à l'outil courbe de Bézier. Donc je clique ici, hop, je clique sur la molette pour zoomer. Voilà. j'appuie sur Entrée pour valider. Là, il y aura les cheveux comme ceci. Tac, Entrée. Là, je vais faire cette partie-là. Je pique le glisse. et je viens finir ici, j'appuie sur entrée, donc là cette partie là sera au premier plan, je vais mettre une petite couleur pour qu'on puisse voir, et là je me mets à peu près à cet endroit là, je clique, je glisse, et là je vais faire donc une autre forme, là, je vais récupérer mon stylet, ma tablette graphique pour, donc j'appuie sur shift, et là je vais faire, alors pas avec l'outil courbe de Bézier, mais l'outil crayon, Là, la tablette est vachement pratique, très pratique. Pour faire ce type de, de courbe. Hop, hop. Alors là, j'ai volontairement laissé espacer les nœuds. Je ne les ai pas joints parce que je vais pouvoir les joindre maintenant. Rectangle de sélection, je fais Shift-J. Et ça joint et ça fait tout le travail à ma place. Voilà. Et donc cette partie-là, elle sera derrière. Hop, je vais tout de suite la mettre à l'arrière-plan, à l'arrière, donc voilà. Par contre, au-dessus des épaules, vous voyez, c'est derrière la tête, mais au-dessus des épaules. D'ailleurs, je vais aligner correctement ces deux nœuds. Pour cela, je clique sur « Aligner distribuer »,« Aligner horizontalement et verticalement ». Et on a comme ça un petit peu l'impression que si je donne la même couleur, c'est le même objet. On a l'impression qu'il n'y a, a pas de coupure, quoi. Euh, je vais donc faire cette partie des cheveux ici donc avec l'outil crayon hop, outil crayon mais sans le presse-papier, sans la forme du presse-papier hop, hop, hop hop CTRL Z euh, tac, tac SHIFT J alors SHIFT J ça correspond à cliquer là-dessus hein. joindre les nœuds sélectionnés ça je vais le déplacer un petit peu, juste ce nœud là. Là comme tout à l'heure, ben, je sélectionne ces deux nœuds ici, alignés horizontalement et verticalement, je zoome. Voilà, c'est pas trop mal. Je vais quand même monter ce nœud là bien haut. Voilà, ça devrait être pas mal. Euh, je vais lui donner la même couleur pour voir ce que ça donne. Et je vais le positionner un petit peu vers l'arrière, derrière le visage. Donc je clique plusieurs fois, hop, je suis allé trop, trop bas. F2. Comme ça, je vois qu'ici, je peux déplacer ça. Voilà. Et là également, comme ceci. Voilà. Donc là, on a vraiment fait le, tout ce qui concernait les contours de notre personnage. À part les yeux qu'on a mis en couleur, mais j'aime bien les mettre tout de suite en couleur. Et donc là, on va passer à la, à la deuxième partie qui consiste à mettre donc euh, la couleur sur notre personnage. Donc, a tout de suite pour la deuxième partie.